Bonsoir, je suis avec une jeune fille c'est là elle a 20 ans elle me dit qu'elle pense que c'est nécessaire de souffrir voilà on a commencé ça comment je faisais un petit jeu je lui ai donc dit je fais ça souvent dans mes séances de coaching donc je lui ai dit euh, Dis-moi ce que tu aimerais que, euh, excusez-moi, ton fils dise à tes obsèques. Et là, elle est un peu perdue. Elle dit, euh, euh, elle dit, ok. Ouais, elle avait souffert pour avoir son argent. Elle avait. Je lui dis mais pourquoi c'est nécessaire de souffrir Tu as dit quoi encore là répondre toi j'ai dit euh, que, euh, voilà ça arrivait Arrivait devant J'ai pris me travailler dur pour voir ce que j'ai <rire> Elle a été habituée à travailler dur Pour fois, fois Donc Je prends du panaché Trésor Simi Elle dit ce que vous pensez tout bas J'aime souvent travailler avec les jeunes parce que les jeunes sont honnêtes. L'adulte va cacher ces choses. L'adulte va cacher. La reine au Toi tu as quoi là L'adulte va cacher. Bonsoir le roi euh, euh, Katie. Et là je lui demande que pourquoi tu ne peux pas avoir seulement ton agent directement Elle dit non. Que je dois d'abord souffrir parce que je veux que les gens me disent que... Les gens disent de moi que j'ai souffert avant d'avoir mon agent. C'est pour ça que... C'est pour ça que vous souffrez, comme ça. excusez-moi. Je lui dis donc ceci. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens, que quand ils naissent... Bonsoir, à Kono. Am Am -am Kono je déclare que tu vas me je vais te parler le Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui naissent Imaginez si vous étiez né dans le corps de l'une des Kardashians. Quand tu nais, on a déjà acheté tes terrains. Tu as déjà les appartements à ton nom. Tu as déjà d'argent que tu ne peux dépenser, même si tu voulais, même si j'avais toute la volonté du monde, tu ne pourrais pas dépenser l'argent là. Et chaque jour, ça entre encore, parce que tes parents étaient intelligents. Donc, tu vas dire, moi, il veut pas l'argent si, moi, il veut pas les grandes maisons, moi, il veut pas de la villa, je veux pas vivre dans la villa si. Tu prends tes habits, tu mets dans le sac poubelle, n'est-ce pas <rire> <rire> Tu lances sur ton dos comme ça là. Tu sors de la maison tu dis moi il aller souffrir moi il veut souffrir la conversation que j'ai c'est très ça paraît anodin hein? mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire tu dis moi il veut souffrir que moi je veux souffrir tu pars de la maison ton père t'appelle il veut te donner l'argent tu dis je ne veux pas papa n'est ce pas je peux dire que je vais fabriquer mon argent moi-même. Tu souffres. Tu souffres. Tu tapes même même 25 ben ans. C'est pour ça que vous souffrez comme vous souffrez là. Moi-même, je, je lui ai dit que j'ai souffert. Parce que j'étais convaincu que ma part d'argent là est... Attendez, arrête mes cheveux qui font le. J'ai envie de tailler les cheveux ici là, -haut. Ne commentez pas mes cheveux, ne dites rien pas par rapport à mes cheveux Bon, continuons J'ai souffert Quand je souffrais Je pensais que c'est le bon chemin Que non, après on va me dire Quand les gens vont me voir, ils vont dire Waouh, elle a souffert pour avoir son agent. <rire> Et ils vont me respecter <rire> Oh Seigneur, Seigneur Seigneur c'est comme si c'était un envoûtement. Hein. C'est comme si la pauvreté, c'est un envoûtement. C'est un mauvais sort. Exactement. Marie-Paulette, tu as bien dit que les Africains sont masons. Tu aimes donc. Tu restes comme ça, tu ne souffres pas, tu dis que non, je dois souffrir. Quand ta relation se passe bien avec ton gars, tu dis que non, on doit avoir des problèmes. Tu les cites, <rire> Tu les cites, ils sourit pas Ils te trompent Après tu vois, tu comprends les problèmes à la maison La pauvreté c'est un péché Quand on dit que le péché le péché La, la pauvreté c'est le péché Donc beaucoup d'entre vous là J'ai péché longtemps Voilà, tu mangeras à la sueur de ton front. Depuis 15 ans que tu as la sueur sur ton fond là, tu as mangé à manger tout ça. Voilà, c'est ça. Silk scarf, C'est comme ça. Que tout le monde ne peut pas être riche. Il faut quand même les pauvres pour équilibrer. C'est pour ça que vous êtes pauvres seul le travail paye. Mm -hmm. Est-ce que vous savez que les plus grandes transactions qui vont vous donner l'argent? Il n'y a pas l'effort physique sur ça. Il n'y a pas l'effort physique sur ça. Et quand ça se passe, même l'argent vient rapidement, tu commences à te dire que yeah. Que, yeah. Donc je, je m'assois sa main ici comme ça, tu viens me donner. Tu me un million. Yeah. Je viens ma, je... Je parle seulement pour ça, là, vous me donnez 25 000 dollars. Non. Il y a Anguille sous roche. Je dois souffrir. Je dois me justifier. Je dois. Il y a des gens qui viennent souvent. Hein, je dis que consultation, la personne paye le double, même le triple. Il dit que prends le reste, tu achètes ce que tu fais, ce que tu avais. Je reste que je dis que hey, Alors qu'il y a d'autres personnes, les, les clients qui te payent le moins sont ceux qui vont te déranger le plus. Beaucoup d'entre vous, vous devez vous débarrasser de vos clienticônes ce soir. Elle te paye l'agence. Elle ne met pas les frais de retrait. C'est une icône C'est une clienticône. C'est une clienticône. Voilà, vous voilà, non, la souffrance c'est le sel de la vie. Ne vous inquiétez pas, que ma vie n'est pas le sel. Je vais faire le régime. A venir à bâtir à ceux qui se lèvent tôt. Vous voilà avec vos pensées. Vous devez formater vos cerveaux, vous, vous chargez le programme, vous installez un nouveau programme. Comme ça quand tu vois les gens qui ont l'argent ça t'énerve Ton cœur fait mal Ça te fait mal Regarde j'ai commencé à bénir les gens qui ont l'argent plus que moi Tu pars quelque part tu réfléchis pour sortir 500 000 Tu réfléchis sur 500 000 tu achètes 10 articles Quelqu'un vient acheter un article à 500 000 Bénis la personne Bénis Bénis la personne ta voiture là que tu as acheté à 5 000 euros. Quelqu'un d'autre achète sa voiture à 50 000 euros. Bénis sa voiture. Bénis-le. On lui dit, ah, n'est pas c'est vous. Nous, on est venus vous accompagner sur la terre, non. Non, nous, on est venus. Yay. Ah, il ah, n'y a pas de réussite sans sacrifice. C'est vrai, Billy, je vais te bloquer. Arrête de dire tes fausses pensées là. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice, c'est quoi ça trouver sans chercher c'est avoir long, cherché longtemps sans trouver je pense que oui mais en fait tu cherchais parce que tu croyais que pour trouver il faut chercher tu ne sais pas que tu peux rester comme ça tu ne cherches même pas ça vient de te trouver tu ne cherches pas Tu restes avant, tu dis que tu contemples que ce serait bien d'avoir un bel italien riche, ouais, jeune, qui a mis le mambo, le chocolat, sur son ventre, faire les plaquettes de chocolat. Le soir, là, comme ça, là, tu restes devant ta maison, comme ça. Hein. Un monsieur passe avec sa Cayenne, là, ça, ça se voit, tu se gardes devant ta maison. Il vient sonner, il dit, bonjour madame, vous n'aurez pas, je vais mettre l'eau dans mon réservoir, ou de, de quoi, là, dans mon radiateur. Quand tu ouvres la porte, il te regarde au sol et tombe amoureuse de toi. C'est venu te trouver. Tu n'es pas parti sur le site de la rencontre. Ouais, je sais que quelqu'un parle, vous ne croyez pas, non? Comme moi ce matin, non? Tu es resté dans ta chambre d'hôtel, quelqu'un vient y prendre ton chargeur. Il vient prendre son chargeur. Oh yes, Seigneur. Seul est, seul, ça vient seul. Tu es aux ados. Et si l'homme là sonne à ta porte, il te regarde et prend ton numéro, puis il commence à dire que je suis de amoureux de toi. Tu vas commencer à dire que non, c'est trop beau pour être vrai. <rire> Toi-même, tu vas gâter la relation là. Tu <rire> ries. Que le soir, tu vas dire à ta mère, elle va dire hey, hey. Jamais. <rire> mm -mm. Tu sais, on va dire que les gars, là les Italiens, ils apprennent les filles dans la sorcellerie. qu'il est dans la franc-maçonnerie. Hé, yeah. hey, ma maman, non, non, non, il veut te. <rire> mm -mm. Pardon, il faut le fuir. Blogue-le ce soir, blogue-le. <rire> <rire> oh Seigneur. Combien de fois vous avez bloqué vous-même Donc, toi-même, tu as bloqué, donc, tu as bloqué tes Lamborghini, tu as bloqué tes italiens, tu as bloqué tes français. Seul est. La semaine prochaine, tu vas encore rencontrer l'autre, tu l'as encore fait. Le tout si les... Le tout si. Il va venir te trouver. Comme tu tu as trouvé à la réception là de l'hôtel, tu étais réceptionniste. Deux semaines plus tard, il t'épouse. Deux mois plus tard, il fait tes papiers. Tu arrives là-bas, tu, tu pars entrer dans le château. Tous les mamaticones et les papaticones là, tu vas aller jeter au champ. Olivier Kamge, il dit qu'avant, il pensait que le paradis était pour les pauvres. <rire> ah. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ouais. Essaye. Tu vois quelqu'un te dit qu'il veut, veut te prendre il prend ton chargeur, tu le fuis. Alors que voilà, voilà tu n'as pas de bénédiction. Tu vois, dit que, hey, on m'a dit que les Ivoiriens. Non, on m'a dit que. Écoutez, vous ne savez pas combien de bénédictions vous-même vous avez bloquées. Quelqu'un te dit que je t'aime faire le shopping. Tu m'as dit que non. Pourquoi il m'a m'achète des choses comme ça, simple, pour rien alors que je n'aime pas coucher avec toi. Oui. Oui. Vous-même, vous avez gâté vos choses. Vous êtes faux pour regarder les films de Jennifer Lopez, là où elle rencontre un gars. Que coup de foudre à Manhattan. Tu vois comment l'homme qui est riche là vient, il apprend, il, il épouse. Quand ta pas arrive, tu fuis, tu dis que non. Quand tu pas arrivé, tu dis non non non non. Tu as peur. Toi moi quand tu gâtes, tu fais le message à la nuit, tu dis que non, je veux plus, pardon, je veux plus. Que non, non, non, je suis. Je, tué, ça va trop vite pour moi. Que prenons notre temps. C'est toi qui ne t'habitues pas à l'argent que l'homme là veut te donner. L'énergie que tu ressens là, il y a un homme quelque part dans ta ville il a beaucoup d'argent, il n'a rien à faire avec elle, il n'a rien à faire avec, ou bien il y a un client, ou bien il y a une femme qui n'a rien à faire avec son argent. Mets-toi seulement sur la bonne vibration. Vous allez vous rencontrer, la personne va porter comme ça, la cause 15 millions de données. Tu dis que simplement comme ça pour rien, elle te dit que oui, prends. Tu es habitué à souffrir. Tu vois quand tu quittes un homme, tu dis que je veux souffrir seul. Je veux, je, je veux me construire. Je veux. Écoutez, arrêtez, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Ah, ok. mm -hmm. Avec Gucci au pied, oui. Ah, ok. Linda Sivana, j'ai changé ton adresse. Voilà, tu dis que c'est le film. Toi, tu gardes ton propre film. Habituez-vous à la richesse. Habituez-vous donc. Tu peux sortir un soir comme ça, là. Tu sors un soir comme ça, tu tombes sur un homme. Il s'arrête pour un renseignement. Oh madame, est-ce si que vous pouvez m'aider Après tu dis, oh ok, tu lui montes, après tu dis que tu sais quoi entre dans ma voiture. Tout le monde dit que, hé hey, hé, hey, il va me kidnapper. Hé hey, hé, hey. ouais, Seigneur. Méfiez-vous non, que le monde est mauvais, si bien qu'on se met toi-même là dans ton cœur, tu as trouvé, tu as trouvé les fumées nigériennes avec les sorciers. Tu te méfies de tout le monde. un mois et demi plus tard vous êtes marié un mois et demi plus tard vous êtes marié vous aménagez vous achetez la maison de ouais seigneur deux mois plus tard vous êtes enceinte de l'enfant un an après que vous soyez rencontré vous avez à tout lumière sagesse divine c'est bien c'est bien comme ton, tes pensées sont en train je peux vous parler ce soir et vous finissez mon direct. Tu sors, tu pars à la boutique là-bas pour acheter le jus. Comme ça, comme les blagues. Comme les blagues. Et vous dites moi mes choses, vous parlez quoi Alors, jus, je vais le fantasme, madame. Madame. Merci. Tu vas laisser pour ton corps. Le coup de foudre résiste. Hey, hey, Christian, tu veux draguer Hélène ici-là Oui, je suis là, bébé. Non, il faut laisser qu'on vous complimente. Les cadeaux, alors. Les Ivoiriens m'ont gâté avec les cadeaux. Maman. Les, les Ivoiriens m'ont gâté avec les cadeaux. je ne veux plus rentrer au Cameroun. ils gens qui va arriver en France, alors, ça sera grave. Vous allez me loger dans les, dans les villas là-bas, à Cannes. Je vais venir à Nice. Je vais venir à Nice. J'ai un, un monsieur là qui m'a invité à Nice là-bas. Il dit que quand il finit mes consultations, je vais un peu passer deux ou trois jours au bord de la mer. Là, il vient chez lui. on va prendre le belize, mais le reste chez toi après on va boire le belize je bois ça parce qu'il veut vous parler. après ne veut pas dire le belize le <mets> mm. <mets> Vous m'écoutez, hein? je vous parle, après vous allez devoir faire face à vos propres petits démons, les démons qui vous sabotent, tu avais rencontré ton blanc, est-ce que tu sais que tu peux rencontrer un homme là l'argent, ton manque de foi ça appauvrit l'homme là, il devient pauvre juste pour te prouver que tu ne mérites pas d'être avec un homme riche. Et comme tu peux rencontrer un homme, ta foi fait que l'homme commence à avoir l'argent. J'ai beau dire que le Cameroun, là, Abidjan est doux. Et y a moment où ton énergie peut s'élever Après toi-même Parce que vous avez une puissance Si tu crois que tu peux, tu peux si tu crois que tu ne peux pas, toi-même, tu ne peux pas. Tu peux te lever le matin, tu n'as même pas 100 euros sur toi. Le soir, tu te retrouves dans la villa de Rihanna. Parce que tu d'un truc à l'autre, tu as rencontré quelqu'un qui était... Parce que le jour-là, ta vibration était haute. Le soir, tu te retrouves dans la même salle que le premier ministre de ton pays. Parce que vous savez que tous ces gens-là, ce sont des êtres humains comme nous, hein. Vous pour ça que quand vous rêvez, souvent, que vous, souvent tu t'avais Beyoncé, tu t'avais rien dans ton rêve là, avec ton fils. Ce sont des gens comme vous et moi. Et ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un que tu connais. Mais ta vibration ne sait pas en quoi aligner. Ta vibration ne sait pas aligner le genre que le soir là on t'amène chez toi, comme ça là, est bêtement pourri. Quelqu'un te dit, ah tu sais quoi je partais, on prend l'avion comme ça, on partait dans la villa de Eto là-bas. Tu te retrouves le soir, tu es dans l'avion, on dit, tu as ta carte d'identité, oui. Jet privé, tu n'as pas besoin de visa. Et voilà, 6 heures plus tard. 6 heures plus tard, tu es aux états unis On t'a fait passer que par le couloir, pèse privé. Tu croyais qu'il fallait que tu fasses deux mois pour le visa. Il fallait que ceci, il fallait que tout ça là, chut, Tu te retrouves peut-être avec le fils de l'ambassadeur. Ils ont les passeports diplomatiques chez eux. Tout leur convoi n'est jamais checké. On peut te mettre dans un vol privé. On te fait, après, oh, c'est notre ami, passer. on te fait passer. Ils arrivent à la réception chez le premier ministre ou bien chez le président de la République euh, des états unis Te voilà, le soir là même. Tu es là-bas chez eux. Tu regardes où tu as été rêvé. Je sais qu'il y en a parmi vous que ça vous est déjà arrivé. Après, ta propre vibration a baissé. Lui, il y avait Madame Macron. voilà. Après, ta propre vibration baisse. Tu commences encore à te gâter toi-même. Ah non, c'est trop beau pour être vrai. Ou bien tu, tu écris à ta tante, que tu lui dis. Dis, di cab, di Cabo, mon argent vient dans toutes les devises. Tu peux comprendre. Je peux parler même de yens. Tu me comprends, non? Je peux parler d'euros, de dollars. Comme je suis là, comme ça, là. J'ai mange toujours avec toutes les devises sur moi. C'est vous qui êtes limité. Parce que vous êtes au Cameroun, vous croyez que votre argent sur le franc CFA. Quand j'ai dépassé le dégueu, je ne pense pas en franc CFA. Même l'argent des Chinois, ça vient dans ma vie. Je pense en franc CFA. C'est vous qui le plus grand billet africain. C'est 10 000 francs CFA. Qu'est-ce les gens qui viennent au bureau comme ça, là Ils me sortent le billet de 200 dollars. 200 euros. 100 dollars. Ils dit que je prends toutes les devises. Ne vous inquiétez même pas. C'est vous qui avez les complexes. Petit complexe, là. Même si tu es en Afrique, commence à connaître les coûts des devises étrangères. Tu vas voir que tu vas rencontrer les gens. On va commencer à te donner l'argent d'ailleurs. Parce que vous vous bloquez trop. Il ne peut pas passer une semaine sans que quelqu'un ne me paye un dollar ou un euro dans mon bureau. Alors que je suis au Cameroun. Les dollars canadiens m'ont jet. Voilà. Et à l'aéroport le jour. Il fallait que je redis l'argent pour payer mon excellent de kilo. Il n'y avait pas Orange Money. J'ai sorti mes euros une fois. J'ai changé l'argent. J'ai payé mon truc. Je suis parti. Alors que tout au Cameroun. Et je ne viens pas de même. Tout est dans la tête. Quelqu'un peut venir de l'Europe. Je lui envie avec quoi J'étais en envie avec quoi et as envie avec quoi? Tu fais 30 jours de travail pour avoir 2000 euros, 2500 euros. Je vous dis souvent que quitter l'Europe, vous venez en Afrique. On va vous montrer comment on mange l'argent. Vous aimez trop, Bon, je suis gentil avec vous. Je suis gentil avec vous. Et comment on peut pas, à les Européens là? <rire> Tu vois quelqu'un qui a coupé, quelqu'un qui a mis 150 euros. C'est son agent de 8 semaines de travail. Transaction de 20 minutes là, 100, 100, 150 euros. Votre mindset doit changer. Ce n'est pas parce que vous avez le passeport Bordeaux que vous êtes arrivé. C'est l'anak. C'est l'anak. On vous a anaké. Tu as vendu 15 ans de ta vie, tu as eu un passeport rouge. Tu vois, tu es arrivé Prochaine étape, tu vas faire 25 ans pour avoir une maison. Jesus. Jesus. Bonsoir, le roi Saïd. Je vous parle comme ça, pour que vous vous fâchez Fâchez-vous, vous sortez du système. Sortez de là. Ne croyez pas que je veux me moquer de vous, quoi que je n'aime pas que ça fait. Je pas que ça fait. Vos pensées sont trop... Même leurs propres gens, ils les ont mis dans le système. Ils sont bloqués. Combien de fois toi qui viennent d'Afrique? Jérôme. Ah oui, c'est bien toi. Tu avais passé quelques mois ici, là, le nom. Euh, monsieur Jérôme, je sais pas où tu avais retrouvé ma page. Comment oh, tu vas? Ophélie Cavin. Je ne sais pas Gavin, je ne sais pas quelle celle tu as d'abord. Ça, c'est les gens que l'année suivante, passée quand le corona a frappé. Il était, le corona l'avait bloqué ici. Je lui, donnais, je lui donnais le nom de ma page. Je ne savais pas qu'il avait liké ma page. Vous devez beaucoup travailler pour vous déprogrammer vos parents vous ont programmé l'europe vous a programmé tu ne fais pas attention tu es bloqué dans un système ça tourne comme ça là tu ne sors pas tu as travaillé comme un malade tu te souffles, ton dos te fait mal tu nettoies les fesses des blancs là tu, tu es fatigué tu mets un peu d'argent comme ça là Donc, résumé de mon direct, tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir l'argent. C'est ça que beaucoup de Noirs quand vous arrivez là-bas, surtout les hommes, vous tombez dans les trucs que les Blancs appellent illégaux. est que vous voyez comment vous allez petit Il y en a parmi vous que vous, vous êtes parti travailler. Tu as travaillé un mois en Europe. Tu es rentré, tu as dit que non, au moins ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus chez les Blancs. Ils ne travaillent plus. sérieux tu es là-bas depuis une semaine Oh my God Tu veux je viens, je passerai te voir. J'espère que tu as apporté les bonnes choses. Les bonnes choses de Mbeg. En 2021 tu n'es pas venu. Un hey, Monsieur Jérôme Lord choix Écris-moi un peu pour voir si c'est moi. Je ne sais pas. Est-ce que j'allais te faire un lavage? Audrey. Malène Audrey. Que c'est bon? Séverine, mais... vous n'avez pas besoin de télécommande universelle pour vous débloquer. Si vous m'écoutez progressivement, vos pensées vont commencer à changer. Parce que les idées que je vous donnais sont des choses auxquelles vous pensiez, mais vous étiez seul dans votre environnement à penser. Imaginons que tu grandis dans une maison. Où tout le monde est seulement famille ticon papa ticone maman ticon cousin ticon cousine ticon il n'y a personne autour de toi qui pense comme toi tu tombes sur ma vidéo et avant de tomber sur ma vidéo six mois plus tôt tu as commencé à penser que je peux je peux je peux quand tu commences à m'écouter ça raison tellement euh, le roi Moussa et Néo n'a pas voulu que vous écoutez mon direct. Ça a raison tellement avec ton cœur. Ne te dérange pas. Écoute mmh. seulement. Plus tu écoutes, plus tu écoutes, tu vas commencer à te transformer. Tu vas commencer à changer. Oui cette chanson et le jour où je passe je parle avec vous après d'or parce que je suis fatigué parce que j'ai passé beaucoup d'énergie je vous passe de l'énergie je vous passe de l'énergie Pierrette tu, tu, tu veux que te vois pourquoi Mmh. Yeti Priska, tu dois envoyer ta photo, ton mmh. paiement et tes te désirs Un message au 693 Je devais faire, faire le lavage demain, je devais faire le lavage aujourd'hui, mais j'étais trop, trop occupé voilà. Christelle Kambou, bonsoir. Ou oh, je vous salue, ça fait quoi Bonsoir. Bonsoir. Quand elle vous dit bonsoir, apparemment, ça vous aide. Bonsoir. l'argent ne tarde pas, c'est ta tête c'est dans ta tête lumière souvent tu restes comme ça Dieu te dit que tu peux faire un produit, tu vas à 200 000 tu dis, qui va acheter, qui va acheter qui doit, qui va acheter tu vas faire le produit, tu vas à 5 000 je vais te fesser, je vais te fesser comme je dis que mes doigts voir, Toi, tu vas enlever ta, ta culotte, tu vais te fisser bien, même là. Depuis le premier jour qu'elle a été vue. Talentueuse, mais tu doutes de toi. Bonjour, étoile du monde. Écoutez, une idée ne peut pas tomber dans votre tête et ce n'est pas possible à faire. Parce que vous n'êtes pas persévérant. Tu as fait une fois, ça n'a pas donné, tu as laissé. Je fais souvent les séminaires de 200 000 francs à la place. Vous allez bavarder, vous allez venir. Oui, bonsoir Joël. C'est pour ça que laver vos selles, votre argent va commencer à augmenter. Quand je vais mettre mes séminaires, tout ça, vous allez venir. Même 500 000, vous allez payer. Il dit qu'il va faire les séminaires de Cayenne. Que tout le monde va louer la Cayenne. Tu sors d'abord 100 000, tu ne vas pas louer la Cayenne avec. Dans les autres 200 000, là, c'est pour ta place. Tu prends ton ticket d'entrée, c'est la Cayenne. Je vais voir si tu vas mourir. comme tu vas entrer dans la Cayenne, là, tu vas mourir. Après, on fait un séminaire de, de Lamborghini. Vous allez fouiller les Lamborghini dans vos, dans vos villes jusqu'à vous les trouver. Joël, mon Moi, quand il vous dit bonjour, vous me donnez l'argent. Tu dis qu'il était salué, m'en m'as pas Bonjour, je suis obligé de te saluer. Hein? Quand il vous dit bonsoir, là, vous me donnez l'argent. Mais je sais pas. Hein? Moi, c là, je suis changeante. Il m'a pas dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ne vous inquiétez même pas, il ne me va pas poser vos argent. Je reste aux argent, me poursuit de tous les côtés. Parce que je vous ai dit que spirituellement. C'est que je vous donne chaque jour. L'univers convertit ça en argent, ça me revient. <risos d> tu <'hôpientes> <quen> <naîtologiquement> Mes choses me plaisent, mes paroles me plaisent. Même ça vous plaît pas, moi, mais ça me plaît. Aopunga. Vous voyez, si encore du il n'y a pas même plus pas toi depuis. Haubunga, ça veut dire ça me plaît. Pierre ne passe pas, tu sais pas chez hum. moi. Avec les mains on ne se lave pas. Quand les mains sont finies, on se lave. Je suis au Cameroun, vous me négligez. Il faut qu'elle vienne en Côte d'Ivoire pour qu'on me montre ma valeur. Je rentre au Cameroun, il fait trois jours, je pars au Gabon. Vous là, vous allez, vous allez me chercher à là vous n'êtes pas mouvant. Trois jours, je pas au Gabon. C'est vraiment trop bien accueilli. Il m'a fait plaquer à Tchad. Marie, as quoi être bon, mais bonsoir, mm -hmm. merci. Tout le monde, tu reconnais ce que je donne. Je reconnais au moins. Mm -hmm. yes. Ne vous inquiétez pas. Hein. L'univers connaît déjà. Ça me redonne en retour. C'est pour ça que quand vous avez une idée, pas la foi, vous devez faire. Souvent, de parle avec quelqu'un qui attends, attends, attends. Je prends le téléphone, il je fais le direct, je vous dis. Et voilà mes conversations de la journée. Je n'ai pas les conversations qui sont bêtes. Vous la coupez parce que oh, temps. personne a fait ça. Le Congo, ça. Tu fais quoi avec le Congo, ça Ça t'apporte quoi Ça t'apporte quoi Ce que je vous dis là, 90% de mes conversations, c'est productif. Marie, t'as Oui, je suis à tranche quoi 7ème tranche Oui, septième tranche. Oui, septième tranche. Oui, septième tranche. Chez nous là bas la maison. Ici c'est quoi Il y a e Six, tranche. Je suis e tranche. C est, c est à septième tranche, oui, septième tranche. <cười> Si malik t'es dérange pas, je te bloquer dans deux minutes. <rire> vous venez, vous voulez parler de mes cheveux. Tu me perds la coiffure. Hein? Nana, Michel, vous serez surpris. Hein? Je suis belle à Abidjan. Moi-même, je connais Nikita. Abidjan elle est trop bien sur moi. C'est trop doux. Aïe. Les Camerounais m'ont négligé, ils m'ont négligé, je t'assure. Sur trois personnes qui me rencontrent là, une m'a apporté le cadeau. Vous n'avez vous venez. Six heures j'arrive au travail, j'arrive au truc, vous êtes déjà assis derrière vous m'attendez. Vingt heures, vous quittez êtes du boulot, vous venez me voir. Je vais avoir ma part de vie Ici je pars à la piscine, je me bronze au soleil, même quand il n'y a pas le soleil. Vous ça veut que je coupe toujours mes directes un genre, un genre, non. Donc j'ai fini de vous parler, bye. Si ça n'est pas de vous, que je n'ai même pas de vie, ce que je parle ici là tout le temps. Quand tu demandes les coûts de lavage à distance, c'est que tu n'as pas l'argent, je, je, je vais... Quand tu as quelque part, tu demandes d'abord que ça coûte combien, c'est que tu n'as pas l'argent quelqu'un hum. me dit aujourd'hui que je vais venir te chercher j'ai dit que tu vas venir me chercher avec une voiture je ne mange pas avec gens qui n'ont pas l'argent la raison c'est d'abord ranger que, hey, hey, hey ok oui parce que vous voulez tourner tourner espérer que dis-moi, dis-toi tes choses cachées cash au lieu de tourner 5 ans avant de voir s'il allait t'épouser ou pas tu es qui tu, qui tu fais non, ça t'économise le temps ça lui économise le temps tu es c'est tellement beau ça en fait. <rire> tu regardes le gars regarde, te salue, il tourne encore pour te draguer. Bonsoir, tu veux quoi? Il tourne, il tourne, tu veux quoi? S'il te plaît. Il va dire que non, c'est parce que... Direct. Mm -mm. mmh. Tu commences à remettre petit à petit, appelle les gens là, tu leur dis... Si tu leur dois 5 millions, tu as 50 000. Appelle, tu dis que j'ai 50 000, tu donnes à vos 50 000 aujourd'hui. C'est comme ça qu'on remet ses dettes. Voilà. Bon, bonne soirée à vous. Bye. Bye. Bye bye.